Noël en couleur, en tout cas, c'est le choix de célébration que la ville de Fort Worth dans le Texas aux états unis a choisi pour célébrer cette énième fête de nativité de l'enfant Jésus-Christ en 2022. Dans ce parc d'attractions lumineuses, les parents, sans sortir de leur voiture, font le tour avec leurs enfants, qui admirent la beauté multicolore des lumières sur un champ de Noël tout particulier. Let's get up. Let's get up. La fête du 25 décembre, célébrée par tous les chrétiens du monde, est occasion pour ceux-ci de commémorer la naissance de Jésus-Christ et évoque dans la culture populaire la charité. A cette occasion, les maisons sont décorées en sapin de Noël et le Père Noël offre par la même occasion aux plus jeunes des cadeaux. Le choix multicolore des lumières dans ce Pâques a une signification toute particulière pour cette célébration de la nativité de Jésus-Christ. En cette période depuis sa célébration, les enfants posent une étoile à la cime du sapin, symbole de l'étoile de Bethléem, celle qui brillait dans le ciel et a guidé les rois mages vers l'étable où est né Jésus-Christ le 25 décembre. Merry Christmas à tous et à toutes.